Voici quelques stratégies pour vous aider à améliorer votre débit. Nommez le comportement qui vous inquiète afin de faire diminuer le niveau de stress. Cela aura une influence sur le débit. Par exemple, si vous avez tendance à trembler, mentionnez-le aux gens, ce qui diminuera votre stress et pourrait rendre votre débit plus régulier. Faites des pauses afin de permettre à l'auditoire de bien comprendre l'information. Prenez le temps de bien respirer, surtout si vous avez un débit rapide. Remplacez les e par des pauses silencieuses. Variez le débit pour mieux faire comprendre votre propos et le rendre plus vivant. Il pourrait être accéléré, entre autres lorsqu'une information est moins importante ou qu'elle est répétée. Il pourrait être ralenti, notamment pour transmettre des informations importantes ou pour donner des consignes ou des étapes.